Je travaille sur l'Iran depuis 2003 et j'ai commencé, euh, commencé à m'intéresser plus particulièrement au système d'écriture utilisé sur le plateau iranien qui présente une situation vraiment particulière au Proche-Orient parce qu'il y a des systèmes d'écriture encore indéchiffrés. En ce qui est quand même euh, très surprenant, à partir de 2006. En 2006, j'étais à Giroft et on a découvert un nouveau système d'écriture à ce moment-là et c'est ça qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille et l'idée de, de travailler sur ce système d'écriture. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant ça Parce que ces systèmes d'écriture comme les limites linéaires sont connus depuis 1903. Et donc, euh, moi, en 2006, il y avait quand même cent années d'érudition et de travaux derrière moi. Et des gens que j'estimais beaucoup plus compétents que moi, c'était cassés les dents pendant un siècle, sur les lamides linéaires. Donc, à aucun moment, je, je me suis dit « François, tu es l'élu, tu vas casser le code ». Bon, néanmoins, j'ai commencé en 2006 à travailler dessus. Et euh, j'ai récupéré... Euh, donc, il y a des choses qui avaient été faites avant moi. Il y avait euh, quelques signes qui avaient pu être lus avant moi. Mais bon, euh, en 2006, euh, le déchiffrement était vraiment à l'arrêt. Et le déclic, ça a été 2017. Donc, de 2006 à 2017, il y a eu 11 années. Alors j'ai pas fait que ça, hein, bien sûr, mais néanmoins 11 années de traversée du désert et surtout à aucun moment j'ai pensé que j'arriverais à faire quelque chose. Donc c'était vraiment euh, un peu l'énergie du désespoir. Euh, je n'ai jamais... Parce que là, tout le monde me dit, ah François, c'est évident, on savait que tu allais arriver à quelque chose. Non, moi je n'ai jamais cru à aucun moment que j'arriverais à faire quelque chose. Bon, eh bien néanmoins, en 2017, c'est là que s'est passé le déclic, et ce déclic s'est fait notamment par la, la publication et la découverte d'un nouveau corpus de textes rédigés sur des vases en argent euh, du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Pourquoi moi j'ai pu faire le déchiffrement et pourquoi des grands savants dans les années 60-70 n'avaient pas pu faire ce déchiffrement Parce que l'un des premiers grands Principe du déchiffrement, c'est d'avoir un nombre suffisant d'inscriptions pour travailler, analyser, comparer. Et donc mes prédécesseurs, par exemple, jusque dans les années 2000, jusqu'en 2004, on n'avait qu'une vingtaine d'inscriptions. À l'heure actuelle, on en a 43. Donc, vous voyez, en l'espace de 20 ans, on a... ce n'est pas beaucoup si on compare ça avec les... les inscriptions cuniformes ou hiéroglyphiques où il y a des milliers d'inscriptions, là, on en a 43. Mais néanmoins, on a doublé le nombre d'inscriptions dans les 20 dernières années. Et ce qui a permis le déchiffrement, c'est la... un nouveau corpus de textes. Donc, du début du deuxième millénaire, ce corpus de textes est dans une collection privée à Londres j'ai eu accès à cette collection privée à Londres en 2015. Et euh, au moment où j'ai eu accès, donc 2015, je vais voir ces textes. Donc je les analyse, sous, euh, je les étudie sous euh, tous les angles. Et très rapidement, un an et demi après, je parviens aux premières lectures. Euh, aux premières lectures et notamment, le déclic s'est fait par le nom de souverain, de roi. Alors ça, c'est un phénomène très, très euh, classique dans les déchiffrements, les noms... Propres. Alors, ces noms de souverains, nom de lieu, nom de Dieu. c'est souvent par ça que les déchiffrements se font, notamment, par exemple, dans le cas des hiéroglyphes, ben, les Égyptiens avaient eu la bonne idée de noter les noms de leurs pharaons dans des cartouches, hein, ce qui simplifiait quand même un petit peu la vie. Et Champollion connaissait les noms de certains pharaons par les sources gréco-latines, comme Ramsès, Cléopâtre, Ptolémée. Bon, donc moi... J'étudie ces vases en argent du début du deuxième millénaire. Je savais qu'ils étaient du début du deuxième millénaire, par une étude archéologique, je pouvais les dater. Et donc j'étais à la recherche, j'ai pu identifier certaines séquences de signes qui notaient très probablement des noms propres. J'ai fait l'hypothèse que ça pouvait être des noms de souverains. Et euh, parmi ces noms propres, il y avait une séquence de quatre signes. Et sur ces quatre signes, le premier, je pouvais le lire, grâce aux travaux faits par mes prédécesseurs, c'était le signe chi et les troisième et quatrième signes étaient identiques. Donc, voilà comment j'ai réfléchi. Alors, je suis juste en train de dire ce qui a marché, ce qui a fonctionné. Tout ce qui n'a pas marché, euh, ça, je, hein, ça, je le passe de côté, bien sûr. Donc là, ça a l'air facile quand je le dis, mais bon, ça m'a quand même pris 11 ans. Euh, donc, j'étais à la recherche d'un souverain iranien ou élamite qui a régné au début du deuxième millénaire qui a un nom rédigé en quatre signes, donc potentiellement quatre syllabes. La première, c'est « chi », et les troisième et quatrième sont les mêmes. Donc ça réduit quand même le, le, le registre des possibles. Eh bien, il n'y a qu'un roi, qu'un souverain, connu par ailleurs dans les sources cuniformes qui correspond à tous ces critères, c'est « shilrara ». Alors, vous ne le connaissez pas, mais nous, on le connaît très bien. Il a régné vers 1950 avant Jésus-Christ. C'est l'un des souverains de la dynastie dite des Soukalmar. Et donc, cette lecture de nom propre m'a donné la valeur de deux nouveaux signes, le L et le R. Et ce souverain, dans les sources cuniformes, est très souvent cité, mentionné avec celui qui doit être son père, qui s'appelle Eparti. Et c'est le deuxième du nom, Eparti II. Eh bien, cinq minutes après, je trouvais le nom de Eparti. Et je sais, je savais que ces souverains vénéraient euh, une divinité qui s'appelle Napiresha, qui veut dire Napi, c'est-à-dire Dieu, Resha, cest dire grand en élamite. Eh bien, cinq minutes après, je trouvais euh, dans les vases en argent le nom du Dieu Napiresha. Donc, en fait, euh, c'était au printemps 2017, et en l'espace d'un quart d'heure, par les lectures de ces trois noms propres, Shilrara est parti Napiresha. Ça m'a donné 10 euh, nouveaux signes. Donc, euh, là, c'était. Là, enfin, je tenais une piste plus que sérieuse. Et là, c'était vraiment le, le déclic. Ça s'est passé en, en un quart d'heure, en fait.